pour nous de retrouver maintenant donc en direct, ça y est, le streaming du public place Masséna. Si, le période du è est une per opportunité pour découvrir l'invernement d'hiver, del profiter du climat, de la luminosité du ciel, de l'art de vivre de la cosa. d'Azur. Voilà, dimanche 23, c'était la dernière retransmission en direct, live de tout le Corso carnavalesque.